Un autre principe de protection des clients, c'est le, le processus de développement des produits adaptés. Donc, nous savons que euh, si les produits sont conçus de façon à, euh, à couvrir les besoins des clients, ce produit-là aura un impact sur la capacité à générer des revenus du client, à gérer du cash, à améliorer son niveau de vie, son niveau de santé, de bien-être, de nourriture, etc. Donc, c'est pourquoi ANSEP a mis en place une direction des études et du développement que je dirige. Cette direction a pour rôle, dans le cadre du développement de vos produits, de décliner tout le processus à partir de l'étude de marché, avec des outils classiques d'enquête, d'études qualitatives, quantitatives, de focus group, pour réduire les besoins des clients. Le de développement de prototypes et de concepts de produits, de tests de ces concepts-là, à partir aussi des focus group pour pouvoir retirer les feedbacks des clients, d'études des du coût et de la tarification des produits pour qu'on ait une tarification assez juste et adaptée. Après cela, on passe au pilote sur des agences, quelques agences triées sur le volet avec des critères, n'est-ce pas, de tests. De l'évaluation de ces tests jusqu'au. de la formation des, des agents de crédit, de l'implémentation de ce produit au niveau du système d'information jusqu'au lancement, rien n'est laissé au hasard. L'exemple des produits que nous avons développé sur la base de ce processus, c'est déjà les crédits PME. Les crédits, nous avons un guichet paiement qui résulte du guichet TPE des très petites entreprises. Parce qu'Acep aujourd'hui a au moins 25 ans d'âge. Les clients qui étaient là avec nous depuis plus de 20 ans ont atteint une certaine maturité et ont eu de nouveaux besoins. C'est à partir de 2005 que nous avons lancé une étude de marché qui nous a permis... D'identifier leurs besoins et de, faire, de développer des produits différenciés, que ce soit des produits de crédit d'investissement à, à moyen et long terme, des crédits d'exploitation de, à court terme et des crédits de trésorerie. C'est pourquoi ce guichet PME-là a beaucoup participé à la rentabilité -ce pas, de l'institution et à sa capitalisation en fonds propres. Nous venons récemment de lancer un crédit destiné au secteur privé de l'éducation, ce qu'on appelle le crédit éducation. Donc, avec le développement de l'enseignement privé au Sénégal, nous avons euh, lancé une étude de marché qui nous a permis de recueillir les besoins des écoles privées. Vous ce qu'elles nous ont dit, c'est que la plupart des crédits qu'ils prennent au niveau des banques, ils sont confrontés à des problèmes de remboursement durant l'été, durant les vacances. Mais nous, en essayant d'établir un tableau d'amortissement spécifique avec ces écoles, qui permet de sauter les mois... D'été, durant les vacances, où les élèves ne paient pas. Donc c'est un, un exemple d'adaptation d'un produit par rapport à des besoins spécifiques. Nous intervenons dans le financement agricole parce que Asep est né dans le bassin arachidier en 1985 86 Donc Asep finançait principalement l'agriculture. Dans le financement agricole, c'est un, un financement de chaîne de valeur quoi, à l'intérieur de la chaîne. Les gros producteurs, eux, ils donnent des intrants aux petits producteurs. Souvent c'est en nature, ce n'est pas en argent. Hein, euh, des intrants et des semences. Maintenant, à la récolte, ce petit producteur-là vient revendre sa récolte au, au gros producteur qui se fait payer. Mais c'est pourquoi nous, on a beaucoup développé le prêt agricole. Aujourd'hui, nous venons euh, de, de finaliser un accord avec ICFI pour financer l'agriculture. Nous l'avons couplé avec l'assurance agricole. Parce que nous, on s'est rendu compte que nos clients payent bien le prédit agricole. Parce que nous avons à des taux de recouvrement de 99 si la pluviométrie est au rendez-vous, puisque l'essentiel de l'agriculture est une agriculture pluviale, nous avons senti la nécessité de coupler, n'est-ce pas, nos produits agricoles avec une assurance indicielle paramétrique qui est faite sur la base des pluviomètres mis en place dans les zones rurales par euh, la, la Direction. De la météorologie. C'est Planète Garantie qui gère tout ce dispositif-là. Maintenant, en deçà d'un certain seuil de pluviométrie pour une spéculation, le seuil est déclenché. Donc, le remboursement est effectué au prévenu du client qui lui permet de rembourser son crédit en cas de mauvaise pluviométrie et de vendre sa récolte et de l'utiliser pour lui-même. Les cibles au niveau du crédit agricole, elles sont de deux. types. Il y a les individuels en général, c'est les agriculteurs qui ont une, un, certain, un, un certain niveau de productivité et de rendement et les petits agriculteurs qui n'ont pas assez de moyens, qu'on regroupe en groupements. Donc il y a les groupements de femmes ou d'hommes qui prennent des crédits agricoles. Il y a ce qu'on appelle les et les organisations villageoises. L'agent de crédit, quand il collecte les demandes, il identifie les surfaces n'est-ce pas, à emblaver par les agriculteurs et la spéculation à emblaver. Donc, chacun, en fonction de sa surface, et ton ancienneté dans la zone en termes d'agriculture. Donc, si la surface est de 1 hectare, vous faites de l'agriculture de l'arche 90 jours ou 110 jours, l'agent de crédit peut savoir quelle est le, la quantité de semences qu'il vous faut, quelle est la quantité d'engrais de, de, de, qu'il vous faut. Donc, il peut identifier ton besoin. ici si c'est individuel. Maintenant, ça, c'est validé par les chefs de village ou les représentants de, de l'administration territoriale. Maintenant, s'agit d'un cri de groupe. Ça, c'est beaucoup plus facile. Parce que les paysans se regroupent par affinité. N'est-ce pas? Et sur la base d'un tableau, chacun selon ses besoins donne la surface à, à cultiver, euh, les semences, les intrants et le montant total. Ça aussi, c'est validé par les chefs de village. Quand la pluie est au rendez-vous, en général, le taux de recouvrement de l'agriculture est de 98 à 99%. C'est pourquoi maintenant, l'assurance agricole nous permet de pallier n'est-ce pas, les aléas climatiques liés à la pluviométrie. Donc, de la même façon que nous avons adapté le tableau d'investissement pour le crédit au secteur privé de l'éducation, nous avons aussi adapté le tableau d'investissement quand il s'agit de l'agriculture pluviale. Parce que quand les crédits sont mis en place au début de l'hivernage, au mois de mai-juin, c'est un remboursement infini. C'est à la récolte au mois, n'est-ce pas, de décembre, février, janvier-février, que les crédits sont remboursés. Une fois les récoltes vendues au mois de la commercialisation. Donc durant tout l'hivernage, les clients, ils remboursent ni les intérêts, ni, ni le capital. Et puis en plus, les gens font en sorte que dans le crédit, dans le crédit de campagne, il y a une partie pour les semences et les intrants, mais une partie pour acheter quelques têtes de bétail parce qu'il y aura le tapis, là, le tapis herbacé qui sera régénéré pour leur permettre d'élever un peu le, le bétail et une partie un peu pour acheter des vivres de soudeur globalement. Donc c'est un package qu'on appelle le crédit agricole. Ce qui fait que durant l'hivernage, ils auront un peu pour acheter à manger et un peu pour acheter des, des, des, des ovins ou des caprins qu'ils vont élever.